On est un groupe de jeunes, on s'est rencontrés au Cessat de Brest, on avait 12 ans, maintenant 15. En octobre 2021, à Ouessan, a été la dernière étape de notre aventure partagée. Allez, on s'ambiance en plus y a une qui pour moi. Allez, Zebirdie euh, sais... C'est sens... mmh, mmh. ah oui, <rire> <rire> ça, c'est ça, c'est oui, je suis passée, Hélène ça, c'est ça, vraiment très intéressant Eh ben, on te voit pas trop Tu euh, Tu peux oui. venir par s'il te plaît. Oh Qu'est-ce qu'il y a, Hélène Allez, on sourit Attends, j'ai mon nom. Oui. Est... Allez, Brian <rire> Bravo. Il y en a le soleil, dans les yeux. Et oui, les gabarins, là. Viens il y en a un. Il y en a là-bas C'est ça qui a le plus beau, la nature. C'est pas mal non? Ça et les copains, bon. ça fait longtemps qu'on se connaît, on est suivis dans un ado dans la ville. Tous les sorties qu'on a fait, c'était tellement génial. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir Alors moi, mon meilleur souvenir, c'est quand Hélène avait dansé à la journée du patrimoine. Il y avait plein de caméras partout et on pensait qu'on allait à la, à la télé. Oh, c'était même pas vrai c'était nul grave euh, alors moi mon meilleur souvenir maisline c'était euh, le château de Carjan tu te rappelles on s'était pris un peu pour des princesses <rire> <rire> On est parti visiter le château de Carjean. On a visité le château de Carjean pour voir les différentes pièces du château de Carjean. C'est le décor et aussi les chants ensuite aussi les différentes pièces du château. de la Renaissance, et vous avez justement des représentations aussi des apôtres. Vous avez Saint-Marie avec le lion, saint Matthieu avec l'homme, Saint-Jean avec l'aigle et saint Luc qui en marche. de la Ah ouais ça oui. va Mais sauf que Ouais, elle a des ailes comme ça Ouh Vas-y ai... sur le bouton Un, ça de trois soleils Un deux trois soleils De trois, soleils. Waouh Est-ce que vous vous souvenez, là, des garçons et des filles Avec le Covid, on a eu un peu de, de problèmes pour faire les sorties, mais on a quand même réussi à faire une expo photo au Capucin. C'était plutôt sympa. Et puis mon souvenir aussi que j'adore, c'est ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. C'est quand même la somme des 1000 euros à la mairie, avec Élan. Non, ça vous plaît pas Les jeunes du CESAD ont présenté le projet Un ado dans la ville aux élus de la ville de Brest. Ils ont remporté un prix via le dispositif Élan qui a permis de financer le séjour à Ouesson. Parce que c'est le monsieur la voiture. Elle est un peu spéciale la voiture. Oui. On dirait, dirait qu'elle est. On dirait presque qu'elle est décorée. qu'est-ce qu'elle te raconte Bah je vois qu'il y a un graffiti et une voiture. Et tu sais que tu l'as trouvé bizarre pourquoi Qu'est-ce que tu trouves de bizarre sur cette photo Bah la peinture de la voiture. La peinture de la voiture. Ah, il y a un peu de tuning quoi. Mm. Est-ce que tu la trouves rigolote Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de rigolo sur l'image Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont l'air de s'amuser. Ouais. Je que ça va faire mal aux yeux au spectateur. <rire> ouais, euh... bah, je sais pas trop, elle n'est pas comme les autres images. En fait, c'est bah, c'est une photo où euh, je sais pas, c'est un... peut-être un garçon qui, qui est sur C'est peut-être une fille, je sais pas. Qui est allongée, je ne sais pas pourquoi elle porte un masque comme ça. Mais moi, je me suis dit que, que c'était bien. Donc, je choisis cette photo. Oui. Est-ce que tu peux me dire pour, pourquoi celle-ci et pas une autre euh, Je ne sais pas. Bah, J'aimais bien la petite fille. Oui. J'aimais bien la petite fille. Au Capucin, il y avait deux exposés différents. Donc, c'était une exposé. Sur euh, la différence de ce qu'on voyait des autres personnes, du coup, euh, de comme on nous voit nous, mais euh, pas comme on voit les autres euh, enfants ou les autres ados. Bon, c'était bien, mais c'était un peu euh, particulier quand même comme euh, musée. Ça fait Ah, c'est glauque! Euh, oui, oui, j'ai trouvé une chenille de one, tank Eh Moins de bruit, Moins de bruit Ouais C'est pas une chenille, hein Non Une chenille, c'est beaucoup plus lourd. Beau, hein. Je veux dire faire cache-cache et je sais où il et j'ai personne pour se cacher Donc Non, non, c'est pas Là-dedans, là-dedans Merci de nous dire, en avance les cachettes Ouais Waouh wow. J'ai pris une photo de Brian, trop stylé Allez, on retourne Allez on fait oh, voilà. On donc... passe partout On va essayer de trouver des trésors Ah là, pas de lumière Oula oh, Ah merci Oh ah, Oh non, ah, c'est... Ah non, on va essayer de se il y a un coup de là-dedans oh. Attends, tu rajoutes en plus la difficulté oh. voilà, avec des oh. trucs, oh. oh. J'ai l'impression qu'ils sont devenus un peu dingues. On a pas pu aller au cinéma, mais le cinéma est venu à nous pour le festival du film court. Il y avait plein de bonbons et euh, c'était chouette. Tommy Tommy On en ce mois de novembre 2020 pour le festival du film court. Nous avions l'intention d'aller au Quartz de Brest. Malheureusement, à cause de la Covid-19, nous avons dû y participer en ligne. Nous avons projeté le programme Question de jeunesse sur grand écran, comme un petit cinéma. Au fur et à mesure du programme, nous avons discuté de nos impressions. Bah, j'ai pas. Dans une fille, dans un hologramme qui parle à un jeune homme là, qui est amoureux d'elle, enfin, alors que c'est une machine. Enfin, déjà, un hologramme, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de sentiment, on ne peut pas comprendre ça, mais, bah, le garçon ne peut pas comprendre ça non plus, parce que c'est qu'un bah, hologramme. Elle s'appelle Maïko. Ouais. Ouais, Maïko, bah, Loulou, bah, elle devient humaine, on ne sait même pas pourquoi. Parce que son cœur est devenu. Mais la ah, du coup, elle est bah, sortie si. de son... Parce que c'est Alors du coup, c'est quoi toi, t'as compris quoi de l'histoire L'amour, tout ça. L'amour mais... On parle d'amour. Est-ce qu'on est tous d'accord Ouais, d'accord. minutes et eh ben j'ai vu il y avait un... ça m'a rappelé eh ben, que les gens ils sont jeunes et qui mettent de ben, plein de déchets, plastiques, en de... Ouais. <rire> de déchets, de déchets plastiques enfin tout ce que vous voulez ouais, c'est camélia, ça va ça va tranquille car la boulangerie tu sais quoi c'est tout ça Ton film préféré c'était yandere... Non, non. Yandere, yandere, yandere, et... ouais, yandere... Yandere et quoi Yandere, c'est avec l'hologramme. Yandere, la chamade et tu préfères. Ouais, moi j'aimais bien, c'est sûr. Louane Yandere, le dernier et... Euh... Donc, je vais le droit d'en dire qu'un seul et... Yandere, le dernier, ok. Y en a un autre que t'as aimé Lequel L'avant-dernier. Le, -dernier. le tu préfères Ok. Wesh wesh. Ah, je me rappelle euh, la sortie euh, il y a trois ans au, au, au SAMU. J'ai beaucoup aimé euh, l'hélicoptère euh, du SAMU. Mais on était trop petits mais maintenant on est grand. On a été au SAMU de Brest à la Cavale Blanche. Et on est resté toute la journée euh, depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Ça euh, s'est très bien passé, il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, nickel. Ma, ma plus étonné c'est l'hélicoptère et les véhicules du SAMU. J'aime bien les les les, les, les véhicules euh, qui, qui volent euh, au-dessus. Il est envoyé un peu encore. Enfin. Oula! Je kiffe ma vie! Ok! okay. Hey, les amis, vous vous rappelez de la sortie Oceanopolis qu'on a faite? Nous sommes allés à Ossanopolis. Nous avons visité différents aquariums. On a vu des manchots, des poissons, des requins et des otaries. Ok, il y a un petit qui fonce. Il y a un petit qui va à fond la caisse là-bas, là. la petite fusée là. <rire> Oui, oui, Euh, oui, non. non. Hop, je suis là Tac. J'ai beaucoup aimé voir le requin-ci car il était impressionnant. J'ai beaucoup aimé aussi l'expérience à faire avec les mains. Les manchots étaient très marrants. Il va falloir un peu dessus. Il est posé. Je rêve, il est. Comment je fais que ça fait C'est marre. Moi mon moment préféré c'était la brissa di Carnot et la tour Tanguy. Net et direct. <rire> et net. Nous sommes ici devant la tour Tanguy qui a été construite au départ par un américain. La tour a subi des dégâts pendant la guerre, mais elle est aujourd'hui remise en état. À l'intérieur nous y trouvons une maquette, ainsi que des photos. Qui raconte l'histoire de la ville de Brest. Nous sommes allés à l'abri à la St-Dicarno, à, à Brest. Nous avons visité les bunkers de la Seconde Guerre mondiale. J'imaginais des bruits de bombes, les vidéos de la guerre à Brest étaient intéressantes. Ah là, vous savez quoi, ça va me manquer tous ces moments. Mais bon, on se retrouvera bientôt. Allez, beaux ados et leurs éduqués puis Tony. Sur les bords bordouessants, ils sont venus et se sont plus. Allez, beaux ados et leurs éduqués puis Tony. Sur le gros bateau, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les beaux ados et leurs éduqués sur les bords ils sont, ils sont venus, ils se sont plus. Allez, les beaux ados et leurs éduqués Pitonis, sur le gros bateau, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, beaux ados et leurs éduqués sur les bords ils sont venus, n'en parlons plus. Allez ah, vos ados et leurs éduques et putonies. Sur les gros bateaux ils sont partis, n'en parlons plus Allez ah vos ados ah, et leurs éduqués et Sur les bandes ils sont venus et ils se sont plus Allez vos ados et leurs éduques et, Sur, sans, et, ah, et, leurs éduques et Sur le gros bateau ils sont partis, n'en parlons plus ah Bravo